Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un premier script Bash. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être d'apprendre à écrire un premier script Bash en répondant notamment aux questions suivantes. De quoi dois-je disposer pour écrire un script Bash Quoi mettre dans mon script Bash Et comment exécuter mon script Bash Alors, tout d'abord, voyons de quoi on doit disposer pour écrire un script Bash. Alors, trois options vont s'offrir à nous pour écrire un script Bash. La première option concerne les éditeurs de texte avancés. Alors cette première catégorie d'éditeurs sont tous disponibles depuis une console. Cela les rend donc très utiles quand il s'agit d'agir à distance sur un serveur qui ne possède pas d'interface graphique. Ces éditeurs apportent des fonctionnalités qui améliorent la productivité de cotage, comme par exemple l'autocomplétion, la coloration syntaxique, etc., etc., Et parmi donc les éditeurs de texte avancés en mode texte les plus connus, on va avoir Vim dont l'installation se fait typiquement sur un système à base de Debian avec apt install vim. Voilà donc là moi en l'occurrence voilà, donc quand je fais ça, j'installe Vim. Et si par contre vous avez un système à base de CentOS euh, ou de Red Hat, d'une manière générale, vous pouvez utiliser les commandes comme dnf install. Voilà, donc comme ça, par exemple, dnf install vim, ou bien yum install vim pour des, des distributions à base de Red Hat un peu un peu plus vieilles. Voilà, donc le premier éditeur de texte avancé en mode texte, donc le plus connu, c'est vim. Après, on en a un autre aussi qui est très très connu, qui est tout aussi connu d'ailleurs que vim, c'est imax. Et donc, de la même manière que pour vim, donc pour installer imax, on fait sudo, ou soit sudo soit en route, hein, apt install, donc imax. Pardon. Voilà. Et donc, en faisant ça, on installe également IMAX. Voilà, donc ça, c'était la première option, donc les, euh, les éditeurs de texte avancés en mode texte. Alors, une deuxième option qui va s'offrir à nous, c'est les environnements de développement intégrés, ou EDI, ou IDE en anglais pour euh, euh, Integrated Development Environment. Alors, ces environnements sont généralement disponibles uniquement en mode graphique en plus des fonctionnalités qu'un éditeur de texte avancé peut apporter, les IDE eux vont également pouvoir apporter donc, des fonctionnalités de navigation intelligente dans le code comme par exemple, contre-clic pour naviguer dans les méthodes les classes, les modules, le code source des bibliothèques etc. etc. mais aussi des suggestions de réécriture d'une portion de code pour améliorer sa qualité, on parle aussi de refactoring Voilà. donc parmi les autres fonctions que peuvent apporter un IDE, on va également avoir des fonctions de débugage, comme, comme par exemple la mise en place de points d'arrêt de, de l'exécution pas à pas, de l'inspection de variables etc. etc. Voilà, ce qui est très Très, très très utile justement quand on développe et qu'on est face à un bug et qu'on cherche finalement à inspecter un code qu'on connaît qu qu pas trop, par exemple. Voilà, alors parmi les exemples de DU de DI qui prennent en charge euh, correctement Bash, donc on peut euh, citer Visual Studio Code, on peut également citer Griffon, euh, IntelliJ ID aussi prend très très bien en charge Bash et NetBeans et Eclipse cette fois-ci avec les plugins qui vont bien. Mais bon, la prise en charge de Bash au niveau de ces deux derniers CDE n'est quand même pas terrible. Voilà, donc ça c'était pour la, la deuxième option qui était les des environnements de développement intégrés, et donc une troisième option, et dans ce cas en fait c'est l'option je dirais la plus simple, c'est quand on est face finalement à un script qui est très simple, on va pouvoir directement utiliser la ligne de commande avec le jeu des redirections. Voilà, et donc c'est euh, typiquement ce que l'on s'apprête à faire quand on va tout à l'heure écrire notre premier script. Alors maintenant voyons quoi mettre dans notre premier script bash. Alors on va prendre un exemple, hein, tout bête, Donc, on va écrire un script, qu'on va appeler test et qu'on va positionner dans le répertoire slash tmp. Et euh, le but de ce script va être simplement d'afficher le texte et le word donc, à la console. Voilà. donc Pour faire ça, donc avec la commande 4, je fais 4 supérieur slash tmp slash test, inférieur inférieur et of. Voilà, donc là ici j'écris mon chibang, comme d'habitude. Voilà, echo, hello world. hop, eof, voilà. donc si maintenant je fais 4/ slash, tmp, test, donc je vois bien que je me retrouve avec ce que j'ai écrit, voilà, donc là, on vient d'écrire notre premier script bash. Maintenant, voyons comment on va l'exécuter. Alors, deux modalités d'invocation vont s'offrir à nous, donc sont possibles. On peut soit l'invoquer directement en saisissant le nom du script, et dans ce cas, il faut que la première ligne contienne ce qu'on appelle un shibang, donc c'est ce qu'on a saisi à ce niveau-là, voilà. Et donc un c'est quoi En fait un shebang c'est déclare finalement l'interpréteur à utiliser pour exécuter le script quand on cherche à l'exécuter directement. Voilà. Donc bash finalement on va lire la première ligne et euh, il va savoir finalement quel interpréteur lancer pour interpréter le, le, le code qui est dans le fichier, euh, dans le script. Voilà. Donc on va prendre un exemple, Donc cette fois-ci on va juste reprendre l'exemple de tout à l'heure, hein, le slash tmp slash test et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'exécuter. Alors pour faire ça avant toute chose il va falloir le rendre exécutable avant de l'invoquer directement par son nom. Donc pour le rendre exécutable, on fait chmod, u plus x, donc u plus pour user, plus x pour rajouter les droits d'exécution sur l'utilisateur. Voilà. Et maintenant, je fais slash tmp, slash test, et là, on voit que ça marche. Le système nous renvoie bien et le word. Voilà. Donc soit ça c'était la première manière de faire, donc en invoquant directement, et on va pouvoir également invoquer ce script en passant cette fois-ci son nom en argument du programme bash. Et dans ce cas-là, par contre, on n'aura plus besoin de shibang Et de la même manière, on n'aura même pas besoin de rendre le script exécutable. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va enlever les droits d'exécution au script, de telle manière que si maintenant j'essaye de faire ce que je faisais tout à l'heure, j'ai un message d'erreur qui m'indique permission non accordée. Et si maintenant donc, je fais ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je vais passer. Finalement, le chemin absolu du script en argument de Bash, vous allez voir que cette fois-ci, ça continue à fonctionner. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire et utile. Donc retrouvez d'autres articles complets euh, euh, concernant justement la programmation Bash, mais également d'autres sujets sur mon site et naturellement encore plus de contenu sur https underscore skillsfr Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.